Wesh wesh les amis. Alors dans cette vidéo, on va parler de la plus grosse arnaque de la rentrée, le gel du livret A. Il y a Macron qui vient d'annoncer que pour financer le logement social, il allait geler le taux d'intérêt du livret A pendant deux ans à 0,75%. Alors parler de taux d'intérêt, ça a l'air très technique, mais là, c'est important de s'y intéresser. C'est important pourquoi Parce que derrière cette mesure, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que tous les petits épargnants qui ont leur épargne dans le livret A, ils vont se faire sucrer plus d'un milliard d'euros et pendant ce temps, les grandes Banques vont avoir un cadeau de rentrée de 400 millions d'euros comme ça en une simple mesure et c'est ça que vous allez comprendre dans cette vidéo c'est cette formidable idée d'Emmanuel Macron alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que le livret A? Le livret A, c'est le compte épargne préféré des Français. Il y a presque 60 millions de comptes. Et l'idée de ce compte épargne, c'est que ton épargne est garantie. Tu peux pas le perdre parce que la banque a joué ça en bourse et t'a niqué, c'est pas possible. Il est garanti et c'est l'État qui fixe le taux d'intérêt. Alors, la manière de fixer le taux d'intérêt, il y a une formule qu'utilise l'État et elle s'assure, cette formule, que le taux d'intérêt soit toujours supérieur à l'augmentation des prix. Alors, comme ça, ça a l'air obscur, mais c'est important de bien comprendre, c'est que si ton taux d'intérêt Inférieure à l'augmentation des prix, tu t'appauvris, tu perds de l'argent. Parce que les 1000 euros que tu as sur le compte, mettons que tu as 1000 euros sur ton livret A, s'ils te rapportent moins. Que l'augmentation des prix, bah, à la fin de l'année, tu pourras acheter moins de choses, puisque les prix auront augmenté, que tu ne pouvais acheter au début de l'année avec tes 1000 euros. Donc, pour que ce soit pas une arnaque de mettre ton argent au livret A, l'État a une formule qui oblige que le taux d'intérêt soit supérieur à l'augmentation des prix et l'augmentation des prix en économie, ça s'appelle l'inflation. Et là, cette année, toutes les prévisions d'inflation, d'augmentation des prix montrent que les prix vont augmenter d'au-dessus de 1%, au moins, au minimum, il y a plein d'estimations concurrentes. Donc, selon la formule, normalement, ton taux d'intérêt du livret A il devrait être au-dessus de 1% et c'est ça que fait Macron, Macron il le gèle, il le gèle à 0,75% donc, tous les gens qui auront des livrets A vont s'appauvrir parce que les prix vont plus augmenter que van leur apporter leur compte épargne en livret A, ça peut paraître peu quand on regarde son livret A soi, on s'en fout de 0,25 de taux d'intérêt, mais il y a plein de gens qui ont des livrets A, et si on fait la somme de tous les livrets A, le nombre de milliards d'euros qui a placé plus d'autres placements comme le livret développement Durable ou le livret épargne populaire, et eh ben ça fait 400 milliards d'euros qui sont concernés par ce gel de taux d'intérêt. Et au total, combien vous imaginez qu'on perd avec ces 400 milliards d'euros Et eh ben les petits épargnants on perd 1 milliard d'euros en une année. Comme ça, parce que Macron le fait. Et ça, vous verrez très peu de journalistes présenter le gel du taux d'intérêt du livret A comme 1 milliard d'euros que Macron décide de priver aux petits épargnants. Dans ça, vous le verrez peu, à notre connaissance, il n'y a qu'un article de Mediapart qui insiste. Donc, en une décision, Macron décide de nous priver nous tous les petits épargnants d'un milliard d'euros donc nous les petits épargnants on est ceux qui y perdent ce gel du taux d'intérêt mais il y en a qui y gagnent ceux qui y gagnent c'est ceux qui n'ont pas à verser un milliard aux petits épargnants et devinez qui c'est bah c'est ceux qui jouent avec toute la somme qu'il y a sur tous les comptes du livret A pour euh, faire des placements et faire des investissements et ça il y a deux grands acteurs il y a l'État l'État qui avec tout ce qu'on met dans nos livrets A eh ben bah, il finance le logement social il y a le logement social et l'État qui y gagne mais il y a aussi les banques des Devinez quel est le pactole qu'empochent les banques juste grâce à ce gel du taux d'intérêt C'est 400 millions d'euros. Donc le résultat de ce gel du taux d'intérêt du livret A à 0,75% le résultat réel et que aucun média ne met en valeur c'est que les petits épargnants français vont s'appauvrir de 1 milliard et que les banques vont gagner 400 millions et ça c'est en retenant une hypothèse d'inflation toute basse parce que là dans tous nos calculs on fait comme si l'inflation ça allait être, l'augmentation des prix ça allait être que de 1% mais il y a plein d'estimations notamment la commission européenne qui pense que l'inflation ça va plutôt être 1,4% et si c'est 1,4% mais, mais imaginez le pactole, c'est x2 x3 les banques elles vont se mettre euh, entre 800 et 1 ,2 milliard dans la poche et les petits épargnants eux vont par contre s'appauvrir pas de 1 milliard mais plutôt de 2 ou 3 donc c'est une énorme énorme énorme escroquerie qui se passe avec ce gel du point d'indice du livret A et ne les, ne les croyez pas quand vous entendrez euh, le gouvernement Macron dire que c'est pour sauver le logement social, on a fait une vidéo qui détaille bien ça, ça ne suffira pas ils mentent. Donc, euh, partagez cette vidéo, parce qu'il y a plein de Français qui ont leur thune dans le livret A, il y a plein de Français qui se rendent, qui ne se rendent pas compte qu'en gelant le taux d'intérêt à 0,75, on les appauvrit d'au moins un milliard, et en plus, comme ça, ça c'est Rolls-Royce, on offre 400 millions aux grandes banques qui n'ont rien fait du tout pour l'intérêt général. Donc voilà, c'était un plaisir de vous décrypter une macronerie, on se revoit pour la, pour la prochaine, à bientôt. Hop oh, hop partez pas, attends, il y a un truc de ouf là, on fait notre rentrée sur Instagram, alors on n'a jamais utilisé ce réseau social mais on s'y met Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que on va poster du contenu exclusif Qui aura euh, normalement assez régulièrement Donc euh, abonnez-vous pour, euh, bah, pour être tenu au courant On réfléchit encore, on se gratte la tête Et si d'ailleurs vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en suggérer Mais on vous concocte quelque chose de stylé Abonnez-vous sur Instagram, osons causer, bliblablou Et à bientôt les copains, ciao